Quelles sont tes qualités Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Comme je te disais hier, notre attention est davantage attirée par tout ce qui ne va pas, par tout ce qui est lié à la peur, à ce qui nous menace, plutôt que par la recherche de plaisir. Du coup, tu passes sûrement beaucoup plus de temps à te concentrer sur tes défauts et à essayer de les changer. D'ailleurs, on est plus souvent critiqué que valorisé, et ça, ça commence dès l'école, où on attire notre attention particulièrement sur les mauvaises notes. Qu'est-ce qui se passerait si tu te disais « Ok, j'ai des défauts et je les accepte. » Par contre maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur mes points forts pour les utiliser et continuer à les développer. La première chose que tu peux faire pour ça, c'est de repérer tes qualités. Tu peux demander à 5 personnes dans ton entourage trois qualités qu'elles te reconnaissent. Tu peux aussi te baser sur tes réussites passées, et en choisissant de réussite, faire émerger toutes les qualités dont tu t'es servi pour réussir. Par exemple, si tu as obtenu un diplôme, est-ce que c'est parce que tu as été capable de t'organiser Est-ce que c'est parce que tu as été persévérant Est-ce que c'est parce que tu avais une grande capacité de travail Ensuite, une fois que tu as fait émerger ces qualités, je te propose de te demander comment est-ce que tu peux faire pour les utiliser au quotidien dans tes projets par exemple, si tu as une grande capacité d'organisation, tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour faire du sport quotidiennement en planifiant à l'avance. Si je récapitule, trouve tes qualités et mets-les ensuite au service de tes projets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-lui. Et si tu veux aller plus loin ou si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, contacte-moi et on en parle ensemble. Je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo.